<laughs> non, non, non. License for that? Ouais, ouais, c'est pas faux. Peut-être oh, que je me mette à faire une vidéo Halloween moi aussi. Hein. Hmm. Qu'est-ce que je pourrais bien faire J'ai pas d'inspiration. Hmm. Bon, bah, au, au pur on n'en fait pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait des gens qui attendaient une vidéo Halloween. Putain, sur les 4 qui me regardent, il fallait qu'il y en ait un qui me fasse un compte tout au contexte. Chier. Si je me souviens bien, dans mon carnet d'idées que je sais pas où il est et que j'ai trop la flemme de chercher, comme idée pour les prochaines vidéos d'Halloween, j'avais noté de faire un screamer avec des pattes parce que ça fait crêpi-pasta et du coup, bah c'était rigolo. Euh... Ouais, bof, ça va faire un peu doublon avec la vidéo de 2019 en fait. Je sais pas, je suis pas vraiment sûr. Euh... Après, après personne ne se souvient de cette vidéo de toute façon, et puis je sais même pas s'il y a des gens qui, qui l'ont vu la vidéo au final, donc... Je pour, limite, je pourrais même carrément la réupload. ça serait plus simple. Bah oui, je vais me remettre la vidéo de 2019, comme ça, ça sera réglé. Hum, ouais, non, quoique... Ah, je sais pas... Halloween, Halloween, oh là là là là... J'ai pas un truc récurrent qui apparaît à chaque fois durant Halloween, moi toi tu as déjà fait une vidéo sur la chaîne sur un jeu club de, de toute façon donc euh, non c'est bon hein, c'est oui c'était pas le même jeu mais je, je m'en fous hein, voilà euh, mais du coup qu'est ce que je pourrais faire oh là là là là. bah voilà moi qui parle tout seul très bien ça et si je faisais revenir un ancien personnage qui est parvenu depuis très longtemps non mmh. Bah du coup je fais quoi mmh. euh, Ah, si je leur disais que la vidéo sur Zelda était annulée, car j'arrive pas à avoir le temps d'avoir pour avancer... Ouais non, ça ça sert à rien. J'arrête pas de leur annoncer sur Twitter que j'annule annulé des vidéos, donc de toute façon, ça va pas leur changer grand-chose. Donc ça ne leur fera pas peur. Euh là là, euh, Twitter, Twitter, bah tiens. Allez, on, allons faire un tour sur Twitter, tiens. Ça va me donner un petit peu d'inspiration. Mmh. <rire> ouais. Les vacances à la bof, il n'y a, a rien hein et c'est s'en fout ça. JDG, step du futur, ça ça a rien à voir. C'est moi qui dis qu'il mange des, des tendus de jambe au fromage. On s'en fiche, non, il n'y a, a, a rien, il a rien. J'ai rien trouvé ici. Vous voulez pas comprenez pas plus que j'ai été compris parce que les vacances, mais oui, un ado pour les deux, c'est des vacances. Et Moi j'ai rien compris la flemme. Ah, j'ai fait le NNN. Ouais, j'ai... J'annonçais que je faisais le NNN. Et bah les donc Dernière fois ce soir. Hein. Non, ça va être redonnant à force, les gens qui fait Ouais, je pourrais peut-être leur annoncer un truc, euh... dire une vidéo pas content où je dis que ça me pète les couilles, les gens qui activent les livraisons. Ouais, je pourrais faire ça. Les gens qui activent la livraison sur le bon coin et qui pourtant la font pas... Pff... Non mais qu'est-ce que je raconte putain, c est, c est, on s'en fout de ça, on s'en bat les couilles, ça a aucun rapport. Ah ouais, fallait que je leur partage ce truc là aussi, là. Voilà, c'est bon, je l'ai placé, maintenant j'ai plus besoin d'en reparler. Mmh, mais bon. Euh, ouais, je pourrais leur faire des... Mais, mais non mais... Non, de toute façon, je, trou... je trouve rien, il y, y, y a rien du tout ici, ça... Puis non, même, de toute façon, ça ça fait pas... voir ça Shark. Ah non non non non de toute façon ça fait pas très ça fait pas très très Halloween esque tout ça Halloween esque Halloween ça me dit un truc ce mot Halloween -esque. ça me dit un truc mais quoi Ah oui c'est le mot que j'ai inventé hier quand j'écrivais le scénario Mais du coup ça m'aide pas des masses mmh. <rire> Euh... Ah là là là là, j'en ai aucune putain d'idée. Euh... Attends, non, non, dis-moi, pas que la vidéo, c'est juste moi qui réfléchis pendant 10 minutes. Ah non, ça va, elle fait pas 10 minutes, la vidéo. <rire> Mais du coup, je fais quoi Un screamer Bah non, aucun intérêt, Le screamer, c'est de la merde. C'est quoi ce truc euh, C'est un spaghetti, mais euh, il a des yeux et une bouche, euh, et, et il n'est pas cuit, parce que bah, je n'allais pas faire cuire un spaghetti. Hmm. Voilà. En plus, je me suis défoncé les dents en croquant ce spaghetti qui a été 20 fois plus dur que ce que je pensais. Ça m'a fait vachement mal. J'ai failli mourir.